Je chanterai le Seigneur, tant que j'existerai, je célébrerai son pour Que le Seigneur soit béni. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons lire un psaume. <coughs> Nous lisons dans le livre des psaumes, au où... psaume chapitre 91. Psaume chapitre 91, nous lisons la parole du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Psaume chapitre 91.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 et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Et je, re, je le rassasirai De longs jours Et je lui ferai voir mon salut Amen, Amen. Mon seul appui C'est l'ami Céleste Jésus seul, Jésus seul. Et en son c'est cet ami me reste. Jésus, seul. Jésus, oui, cet ami. les les alarmes. alarmes Et l'âme, tout sauveur, tout sauveur, oui c'est ami, ami. vraiment cet ami véritable. Nous nous appuyons sur toi de tout notre cœur. Nous reconnaissons réellement, Père, ta fidélité, mon sauveur aimé, parce que ton nom est fidèle. Merci de ce qu'en ce jour tu nous as accordé encore ce privilège et cette grâce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, d'être rassemblé dans ces lieux avec ton peuple, Père, et de pouvoir réellement aussi exprimer la reconnaissance à ton endroit pour tout le bienfaits que tu ne cesses de pouvoir prodiguer à ton peuple. Merci pour cette grâce, mon bien Père Saint-Dieu. Merci parce que tu permets encore que nous puissions voir le soleil s'élever aujourd'hui. Et en ce jour encore, nous pouvons être parmi les vivants, comme la Bible dit. Ah, parce que nous te louons, nous te célébrons, Père. Merci vraiment, Père Saint-Dieu, pour uh, les chants et les cantiques, pour tout le témoignage, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, pour les merveilles que tu va accomplir encore davantage, mon roi, pour les prières, pour les requêtes qui ont été déposées. Nous t'en sommes vraiment reconnaissants, parce que tu es le Dieu qui entend les prières, qui aussi exauce, mon roi. Tu vois le cœur déchiré, le cœur brisé, Père Saint-Dieu. Tu ne donnes pas un cœur brisé, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Quand on crie, vers toi tu entends mon seigneur et tu exauces aussi par merci pour chaque antique été chantée en ces lieux personne dieu qui a réjoui réellement ton cœur à toi Dieu, et nous aussi ramené encore à pouvoir réaliser combien tu es digne d'être adoré mon sauveur nous sommes là pour pouvoir te servir te louer t'adorer t'exalter encore davantage mon roi Seigneur pour que tu sois vraiment dans notre cœur avoir la première place mon père personne Dieu que tu sois béni mon bien-aimé, Père au Dieu Seigneur tu es au c'est là même de la bénédiction, que ton nom soit vraiment célébré. Aide-nous à pouvoir te célébrer comme cela te convient. Bénis ton peuple encore assemblé par tous les différents endroits, Père. Nos frères et sœurs, là où ils sont encore en ce jour, en ces lieux, pas dans notre chaque lieu, Père Tibissant, ils se trouvent, qu'ils soient aussi bénis, Père. Merci pour les cantiques, merci pour les psaumes. Merci pour tout ce que tu as fait et ce que tu continueras à pouvoir faire, Père Dieu, pour les temps aussi que tu donnes nous accorder la grâce d'entendre aussi ta voix. Pardonne-nous, Père Dieu, bénévole Père Saint-Dieu. Ah, nous avons besoin de cette grâce, Père Tibisson-Dieu, d'avoir le cœur aussi, Père Tibisson, tourné vers toi avec crainte et respect en ces temps. Pardonne-nous, Père, et sois béni, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Saint-Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours merveilleux lorsque nous avons encore des temps comme ceci où le Seigneur nous permet de pouvoir nous rassembler. Qu'il soit béni pour toutes ce merveille qu'il manifeste aussi dans notre bâche avec lui et nous lui sommes vraiment reconnaissants. Que Dieu bénisse notre précieux frère qui était ici, donc le pasteur Jean-Marie, le papa de notre sœur Dorcas. Je l'ai vu, nous sommes vus tout à l'heure effectivement aussi et je remercie les seigneurs aussi pour euh, c'est très touchant de pouvoir effectivement aussi euh, le voir et, et avoir la reconnaissance aussi pour ce que chacun de vous a eu à pouvoir aussi euh, témoigner aussi à, à la famille, lors effectivement aussi du départ de son épouse. Et euh, Que Dieu le bénisse. C'est vraiment un frère dont j'ai beaucoup, j'aime beaucoup. Et, euh, que les le Seigneur le bénisse richement et qu'il le soutienne et qu'il est fort ici. Et je lui ai dit tout à l'heure, j'ai dit que tu es toujours et tu seras toujours le bienvenu ici. Et que euh, ce peuple aussi, il t'aime beaucoup aussi. Je crois que nous avons un très bon témoignage de lui et aussi de la maman aussi. Lorsque nous avons cette occasion de pouvoir les avoir tous ici lors du mariage de notre euh, sœur Dorcas et notre frère Jean Bosco. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez fait, votre présence effectivement aussi là-bas, et ça a vraiment apporté aussi du fruit et une grande consolation aussi. Nous remercions notre Dieu pour ce qu'il a fait dans la famille, notre frère Marcelin. C'est réjouissant. Hein merveilleux parce que bon vous savez ceux qui sont déjà ils peuvent pas comprendre ceux qui sont nés ici ils ont toujours eu des, des papiers pour eux ils disent mais ça veut dire quoi ça mais il faut il faut passer par là comme des Ukrainiens hein? ils étaient bien chez eux passaient par ce qu'ils faisaient mais maintenant ils ont compris ce que c'est que l'asile puisqu'ils ont dû quitter chez eux pour aller aussi ailleurs donc quand quelqu'un se met ici pour remercier Dieu la grâce qu'il lui a accordée D'avoir ces papiers qui, chaque fois, c'est l'ordre d'équité. L'ordre d'équité, tu fais ceci si, si. Mais quand Dieu te donne euh, les documents permanents, alors nous nous résistons. Ah, nous savons ce que ça veut dire. Parce qu'en grande majorité, nous sommes passés par là. Et Dieu soit béni. Il a consolé notre frère. Il a beaucoup souffert. Hein? Ah, oui Mais c'est un précieux frère. Qui aime les seigneurs, malgré les combats, les difficultés, il s'est battu avec des douleurs, mais il a persévéré et son Dieu lui a accordé effectivement ce que son cœur désirait. Il est quand même tranquille maintenant. Il peut maintenant aussi euh, arriver à pouvoir travailler aussi tranquillement. Que le Seigneur soit béni. Je crois que nous avons remercié le Seigneur. Vous l'avez fait, hein? Dieu soit béni. Pays. Il est bon, notre Dieu, de le voir à l'œuvre, effectivement, si parmi ses enfants, si, eh, que son nom soit glorifié. Que Dieu bénisse chacun de vous, tout ce qui est devenu de loin comme de près. Nous sommes toujours heureux de pouvoir vous avoir. Eh, parce que quand nous pouvons réaliser que dans ce bas bon monde, Dieu nous a accordé de frères et de sœurs, c'est merveilleux. Et quand on dit merveilleux, c'est la vérité en fait. Parce que même les disciples, eux, ils, ils savaient que bon, euh, ils n'avaient pas un autre endroit de pouvoir se tourner. Ils allèrent toujours vers le leur. Ils avaient ce auquel ils pouvaient réaliser qu'ils sont donc de notre. Et quand nous traversons des moments difficiles, ben, nous pouvons aussi compter sur eux. C'est comme cela qu'ils allèrent vers le leur et, et de tout leur cœur, ils savaient quand même que c'était un reconfort. Dieu donne cela sur la terre, effectivement, hein, des frères et des sœurs qui ont et la, la même foi et vous aussi. Parce que ce qui réjouit notre cœur, c'est que nous croyons de la même manière. Nous avons la même façon de voir. Les choses, effectivement, c'est ça qui fait de nous que nous nous sentons bien, parce que je réalise que mon frère et ma sœur, on a le même sentiment, et on voit de la même manière, et c'est une grande consolation. Il ne va pas avoir autre pensée que ce que moi je vais avoir, parce que tous ceux qui euh, ressurent de bon cœur sa parole, ils furent donc baptisés. C'est vrai, c'est vrai, vrai, hein. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres dans la fraction de pain et aussi dans la prière. Et, et, et la Bible nous dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Donc on réalise que c'est vraiment la bénédiction de Dieu. Et que quand on se retrouve comme cela, ensemble, effectivement, nous louons Dieu avec le même sentiment. Alors on sait que quand on traverse des moments difficiles aussi, on a le nôtre vers qui je peux aller frapper à la porte, il va pas me dire, mais que viens-tu chercher ici? Ah oui, c'est à, à bras ouverts, parce que quand il a eu à pouvoir croire, le Seigneur, nous avons cru ensemble, il y a quelque chose qui a traversé dans nos cœurs. Il y a cette profondeur qui appelle vraiment la profondeur. Il n'y avait pas d'hypocrisie, il n'y avait pas de faux fouillants, de semblants, c'était la vérité, la réalité, effectivement. Donc, je sais où je peux frapper. Dieu nous donne cela en fait, effectivement. Si on sait cette grâce qui de nous unir, effectivement. C'est l'objectif. Alors je disais que Dieu bénisse tous nos précieux frères et sœurs qui sont venus de la France. Euh, famille de notre bien-aimé frère Philippe et notre sœur euh, Lily et notre petite Marthe aussi. Et Dieu le bénisse richement. C'est extraordinaire, ça. Et Dieu est bon. Notre frère Marcelin est venu avec sa famille. Et qu'ils venaient comme étant des étrangers. Et maintenant, ils sont devenus comme des Français. J'ai dit, les trottoirs de la France les maintenant. C est, c est, la tour Eiffel aussi. Tout en passant. C'est extraordinaire. Et alors, nous étions à la maison, parce qu'ils étaient à la maison, et, et je suis heureux de pouvoir... Et puis, bon, il y avait... Euh, les frères étaient assis aussi, donc... Et puis, quelques temps après, je pense que euh, à un moment, euh, nous parlons, et puis, il me dit, euh, mais, parce que le frère Philippe et la sœur Lili, Lili, vous connaissez, elle, chaque jour. <rire> que Dieu la bénisse. Elle ne s'est fatiguée. Même si je ne réponds pas, hein toujours son bonjour à la journée effectivement, ainsi. Que Dieu bénisse ma sœur. Alors il m'avait fait savoir qu'il quittait donc en France avec son mari et leurs enfants pour venir donc à, à, en Belgique. Mais j'ai profité de l'occasion pour remercier notre frère Alex et, et sa famille ainsi donc qui reçoivent toujours les frères qui viennent comme le frère Philippe. Ils sont tranquilles, mais quand nous venons nous avons toujours un endroit. Mon frère Alex, que le Seigneur te bénisse. Qui te vraiment récompense pour uh, ton amour et la disponibilité aussi que tu, de l'hospitalité en fait, que tu offres donc à nos frères et sœurs. Donc ils sont arrivés là-bas eux effectivement, et puis nous étions assis à la maison, et puis je parlais avec frère Marcelin, j'étais assis un peu de loin, et puis il parlait au téléphone, il dit « oui, c'est frère Philippe, il, dit, il est arrivé ici, il a dit « il veut venir me prendre à la maison pour que on puisse faire un tour ». J'ai dit « bon, il n'y a pas de problème s'il doit vous prendre ». Et puis après, euh, les frère Philippe, et puis il lui dit « oh voilà, mais parce qu'il me dit mais ne peut pas vous prendre avant de pouvoir manger ». Alors tout d'un coup, quand je parlais comme ça, la pensais, dit, mais, mais dis-lui quand même qu'il vienne manger avec vous. Et puis il est venu, il est donc uh, assis un peu là, parlant avec les frères, et, et on parlait, on parlait. Et puis une circonstance est, est arrivée effectivement, quelques temps après, comme la sœur euh, euh, Lily, voyant que son mari ne rentrait pas, et on entend seulement sonner à la porte, mais non, c'était qui ça, la sœur Lily et alors on se retrouvait comme ça, Sœur Lili, et puis après, qu'elle jouait encore pas, boum, ding, don, dindon, don, c'était donc aussi la Sœur Bibiche. Donc on se retrouvait dans la maison ensemble, et puis là, finalement notre frère Jonas. Alors le frère, son, déjà. on commençait à se réjouir à partir de la maison, en voyant tous les frères qui sont venus aussi, les sœurs, et qu'on a eu à pouvoir manger ensemble. J'ai dit que Dieu soit béni. Il sait faire les choses d'une manière assez... Merveilleuse aussi, mais dans la simplicité, effectivement, qui, et c'est vrai, cela. Et je disais, si on avait dit, bon, on invite les gens pour venir manger, ça serait autrement. Mais Dieu fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai dit que tu es grand. Et c'était un signe pour eux, pour montrer qu'ici qu aussi, nous sommes heureux de pouvoir aussi leur recevoir. Que Dieu donc bénisse notre sœur et notre frère. Que Dieu bénisse notre sœur aussi, Esther, avec ses enfants viennent toujours des loin, hein, que nous puissions avoir cette communion. Nous pensons à vous, vous savez, et ça, moi, moi personnellement, ça me touche. Quand je me lève le matin, j'ai dit, ils sont sur la voie, sur la route, venir pour ta parole, Père. et peut y avoir une situation. Parce qu'ils sont responsables. Vous ne vous rendez pas compte. C'est une âme, ce sont des âmes Ils se déplacent quelque part, ils viennent pour un but, pas pour jouer. Mais s'il y a quelque chose qui arrive sur la route, je peux pas être tranquille. Et quand ils arrivent, effectivement, tu le vois, tu bénis le Seigneur. Que Dieu bénisse ma sœur Sonia, notre hein, sœur Christiane. Qui... J'entends beaucoup qui viennent quand même des différents endroits, de si loin pour être rassemblés ici. Mais nous avons et que nous réalisons tout un chacun des deux, que ce n'est pas un homme qui nous a influencés. Il y a eu quelqu'un, effectivement, c'est le Seigneur qui a fait cette poussée-là pour que chacun de nous, euh, habitant tellement loin, sente qu'effectivement qu'il faut que j'aille. Il faut que je puisse être à, à, à cet endroit-là. C'est parce que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde effectivement la grâce d'avoir la communion. À tout un, chacun de vous, peut-être que je ne vous ai pas vu, peut-être bon comme je suis là, je regarde, mais parfois c'est difficile pour moi de pouvoir voir un peu. Mais si Dieu accorde la grâce que mes yeux puissent voir, bien, sachez que je vous aime beaucoup. Amen. Et que je n'oublie pas chacun de vous, mais je prie pour vous. Et que quand, chaque fois que vous venez ici, je remercie Dieu. C'est chez vous, donc c'est votre endroit, sentez-vous donc à l'aise. Et puis bon, j'ai eu aussi, avant de pouvoir rentrer, des appels, effectivement, aussi, on a eu quelques problèmes techniques ici, je crois, pendant la semaine passée, je ne sais pas si encore aujourd'hui, je crois qu'il y a une coupure aujourd'hui aussi. Ah, vous n'avez pas eu de coupure aussi Parce que là-bas, en bas, on a eu la coupure. Je ne sais pas ce qui s'est passé, effectivement, bon. Et... On a eu quelques problèmes techniques, effectivement, pour ceux qui sont là-bas, en fait, qui nous écoutent. Je pense que ceux qui sont en connexion, j'ai eu des appels pour dire que la connexion ne passe pas tellement très bien et que ceux qui sont donc derrière les écrans, effectivement, ils nous arrivent à, pouvoir, à voir que quand la prédication continue, commence, effectivement, ça se coupe, évidemment, les voix sortent pas et puis, évidemment, ils souffrent beaucoup. Mettez-vous à leur place ils sont sous tension parce que c'est aussi leur ressembler, c'est la possibilité qu'ils aient à cela, effectivement aussi. Et puis, ils ne savent pas dire, bon, quel numéro on peut appeler, ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai demandé aux techniciens, donc en l'occurrence, docteur, avec tous ceux qui est comme staff, effectivement, pour mettre un ordre. Chaque numéro de téléphone doit être mis à disposition, en fait, que tout un chacun de vous, que ce soit les WhatsApp ou que vous avez, tout ça, parce qu'il y a aussi des blocs qu'on a eu à pouvoir mettre ici. Je veux que les choses soient claires, précises et propres aussi, c'est-à-dire que chacun puisse arriver à pouvoir savoir, quand, par exemple, il y a une coupure, par exemple, je ne sais pas, on voit pas tellement très bien les images, à qui on peut appeler Hein, par exemple, on suit la connexion, on suit la prédication, et puis à ce moment ça va pas du tout. Mais quel est le numéro de téléphone On peut appeler. Par quel moyen on peut nous informer ainsi de suite Je leur ai demandé de pouvoir réorganiser les choses. Alors, on va vous donner des numéros de téléphone officiels. Que quand vous avez des situations et des problèmes, que vous, vous savez qui toucher, à quel moment effectivement, que ce soit secrétariat ou ça, donc, tout ce qui est en fait à pouvoir. Quand ça concerne l'Assemblée, ce sont des numéros qui concernent l'assemblée que vous vous devez utiliser que ce soit par exemple le camp, par exemple je pense l'autre fois ils avaient des problèmes des, des connexions puis il y a une soeur qui a dit mais on ne savait même pas quel numéro pouvoir appeler, on suivait mais ça se coupait effectivement ainsi, donc ils ont donc maintenant les droits de pouvoir, il va pouvoir réorganiser tout et donner des numéros que vous, vous devez arriver à pouvoir avoir avec vous de manière à ce... parce que vous pouvez aussi partir en voyage vous êtes quelque part, vous êtes connecté effectivement aussi et ça se coupe, mais à qui est-ce qu'on va téléphoner pour que cela aussi ainsi Donc euh, ça dit que c'est nécessaire pour cela, effectivement, pour le bon fonctionnement, que ce soit pour ceux qui sont à l'étranger, parce qu'il y en a aussi ceux qui suivent aussi en français, comme aussi en anglais, effectivement, et prions que Dieu nous aide effectivement pour cela aussi. Donc je, je pense que c'est absolument nécessaire. Ils vous expliqueront effectivement aussi, parce que pour vous aussi, je pense qu'ils ont, ils ont réalisé un, un site assez important. Vous êtes plus dans les réseaux sociaux. Mais vous avez un site ici où il se donne beaucoup plus de mal, sur lequel effectivement il y a beaucoup plus d'informations. Et non seulement cela, ils ont aussi mis aussi en un, œuvre un aussi le blog. Ils ont dit, sur ce blog-là, je vous l'avais dit ici si, au début. Mais vous ne faites pas ça. Souvent quand on vous dit vous ne faites pas ça. Vous faites, je sais pas qui, vous vous faites, pas ça, mais parfait. Enfin, vous devez faire quand même ce qu'on vous demande de faire. Parce qu'il s'agit de l'Assemblée. C'est le vôtre, non Donc, vous essayez de pouvoir faire le nécessaire, de vous connecter. Parce que c'est là, là qu'on vous annonce les naissances. parce que sur les sites, on va pas vous annoncer les naissances. Mais les naissances, c'est si où il y a tel événement. C'est là, sur le bloc que vous avez, qu'ils ont eu à pouvoir, avoir du mal à pouvoir réaliser. Donc, c'est aussi à vous de pouvoir. Donc, quand vous sortirez ici, après la réunion, donc, ils sont à votre disposition pour bien vous informer et savoir comment les choses sont. Et que vous avez des questions à poser ou possible. Que Dieu vous bénisse. Alors maintenant, nous prenons dans les scènes écritures, dans les livres de Matthieu. Matthieu. Dans Matthieu, chapitre 17. Verset 14. Matthieu 17, verset 14.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 Jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Verset 18. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier. Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévie, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait donc impossible. Amen. Tendre Père et précieux Sauveur, nous nous tenons avec révérence devant ton trône de grâce. Tu mérites vraiment le respect. Oui, tu mérites vraiment le respect. Que ton nom soit béni, Père Dieu. C'est au-delà de tout ce que l'homme peut même imaginer, penser, même espérer. Oh, tu es l'espérance de tout être humain. La réponse véritable à tous nos problèmes. Oh, Dieu du ciel, mon âme de loue et te glorifie encore en ces instants pour ce que toi tu es, Seigneur. Comme tu as parlé avec cette femme, puis la femme samaritaine, si tu savais, toi, aujourd'hui, les dons de Dieu. C'est vrai, merci, merci pour tout ce que tu es. Que tu nous aides encore ce matin, cet après-midi, que nous puissions avoir cette grâce de pouvoir réellement personne nous donner encore à toi, que nos oreilles soient vraiment ouvertes, en fait, que nous comprenions davantage ce que tu attends de nous. Oh oui, c'est vrai, Seigneur. Merci, Père. Bénis-nous et parle-nous encore quand nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ayez vous euh, le Seigneur, notre Dieu est, est vraiment merveilleux, comme nous le disons même dans nos prières et que nous, nous l'exprimons aussi de, de nos lèvres, effectivement, euh, sans manque de sincérité, en fait. C'est-à-dire que nous le, nous le disons et nous le croyons quand nous disons il est merveilleux. Parce que si j'ai dit il est vraiment merveilleux, je dois réaliser qu'effectivement, qu en tout cas, il est merveilleux. Vous vous souvenez, nous avons lu, je pense, dans les livres de, de Jean, c'est un, je pense, un, euh, lorsque les Seigneurs, notre Dieu que nous avons cité dans la prière, la femme samaritaine, parlait avec lui, effectivement. Et alors, il dit Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, ici, nous adorons ce que nous, nous connaissons. Il dit Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Je pense que nous avons eu la grâce de pouvoir entendre cela et ici, dans cet endroit, parce que bon, beaucoup aussi sont connectés. Nous avons eu à pouvoir entendre effectivement ce que cela voulait dire. Adorer Dieu en esprit et en vérité. J'espère que vous n'avez pas perdu de vue, effectivement, vous n'avez peut-être pas oublié euh, ce que vous avez entendu, ce que nous nous souvenons d'avoir dit effectivement, qu'effectivement ici, d'avoir entendu que et, on peut chanter hein, de tout notre cœur, parce qu'on a des voix, on a aussi des émotions humaines qui peuvent nous hein, mais toutes ces choses-là, à l'endroit de Dieu, même si on fait beaucoup de bruit, ça ne sert à rien. Si cela n'est pas de fin pour notre cœur, ou la sincérité, la vérité dans le cœur que nous exprimons à l'endroit des dieux. Parce que lui-même, il dit cela dans Esaïe 28. Ce peuple ici, il m'honore des lèvres seulement. Dieu n'est pas un gamin. Dieu n'est pas quelqu'un qu'on peut arriver à pouvoir dire, on fait la comédie, il ne voit rien. Non, ils, ils sont de sonde le et le cœur. Notre profondeur, il connaît, frère. Alors, si, il faut que nous avons, il faut que nous comprenions que nous servons un dieu vivant dont les yeux sont perçants, il te regarde, on n'a même pas lui dit qui tu es, mais il le sait d'avance. Mais c'est lui qui est, est lui qui t'a crié, formé. Alors si si nous sommes réellement de ceux-là qui aiment Dieu, qui le connaissent effectivement par la grâce qu'il nous a accordée, on devait être sincère, se dis mais à quoi est-ce que, pourquoi est-ce que je serais quand même un comédien je dois quand même être vrai, parce que je veux obtenir effectivement. Alors, ah c'est comme cela que, nous avons donc compris et saisi que, il faut que, quand on dit que Dieu, il est magnifique, il faut qu'il le soit. <rire> c'est toi qui le dis. Tu dis pas qu'il est magnifique parce que l'autre a dit qu'il est magnifique. Ça saute ta bouche à toi. Il dit, mais il est vraiment magnifique. Pourquoi tu dis qu'il est magnifique? Mais c'est parce qu'il a quelque chose qu'il a fait, qu'il est rend magnifique. <rire> Ah oui, David regardait et contemplait les cieux. c'est pas l'autre personne, mais c'est lui-même. Il dit, mais quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune dit, mais qu'est-ce que l'homme Donc, il crie effectivement à Dieu parce que c'est lui qui a une action. Donc toi aussi. Tu dois être en action. Ah oui, oui, oui, oui, oui. oui. Je pense que nous avons pu avoir la garde de vous entendre parce que la question qui nous revient, que le projet vous en supplie au nom du Seigneur dit mais c'est d'abord, Jésus est qui pour toi Amen. Vous avez remarqué ici, hein, il a regardé celui-ci, il dit, mais race, race perverse, incrédule, perverse. Donc, il a repris, mais avec énergie. Jusqu'à quand serais je avec fou. <rire> C'est absolument nécessaire. Vous vous souvenez, effectivement, qu'il est toujours le même qui a posé la question à ses disciples, qui dites-vous donc que je suis Votre attention, s'il vous plaît, pour l'amour du Seigneur. Vous avez remarqué, frères et sœurs, que nous avons lu ça dans le chapitre 17 de Matthieu. Alors, chapitre 16, vous vous souvenez si vous ne vous souvenez pas, regardez bien, la mémoire, effectivement, c'est quoi Mais c'est quand ils sont arrivés, finalement, c'est des Philippines, non Il a posé la question ses disciples, Qu que dites-vous donc que je suis moi le fils de l'homme Ça, c'est 16. Là, on arrive à 17. Après avoir passé par le 16, oui, hein, ce que c'est, chapitre 16. Hein, <rire> Au chapitre 16, verset 13, il dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme Et puis nous avons lu nous, chapitre 17. Donc chapitre 17, donc c'est 16 qui vient. Donc chapitre 17 vient après les 16. Nous sommes dans 17. Vous voyez, les choses sont bien dans l'ordre. Hein? Donc alors, elle a posé la question à ses disciples. Il est vraiment bon, notre Dieu. Frères et sœurs, nous ne devons pas être avoir ce qu'on appelle la mésie spirituelle. Et souvent, là, nous l'avons parce qu'on devient des perroquets. Quand on est des perroquets, ça veut dire qu'effectivement, on ne fait que répéter tout. C'est ça, hein, c'est une manière de notre qui... Mais nous, nous devons être de ceux qui sont donc présents dans l'action... Et qui prennent part effectivement et qui réalisent en réalité continuellement chaque jour. Parce que si un jour tu oublies qui tu es, c'est ces jours-là effectivement que tu vas voir, effectivement, que tu es dans tes Ah oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Chaque jour, tu dois savoir qui tu es. <rire> Dieu te bénisse. Tu te lèves le matin. Tu dois te poser la question. Qui je suis Est-ce que vous comprenez parce que les qui je suis, je me dis, mais, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde Je vais aller au travail, mais c'est vraiment le travail pour lesquels je suis sur la terre. Qui est-ce que je suis Alors c'est quand tu réponds à la question que tu te mets à genoux. Ah oui, parce que tu peux mettre à genoux automatiquement. Non. Il y a bien une raison pour laquelle. Parce qu'on n'est pas des gens qui te. Ah, on fait les prières avant la répétition. Non, non, non, non, non, non, non. Il n'y a pas de prière à répétition. Il y a de prier à pouvoir parler à Dieu parce que je sens les désirs. Amen. Je, je me suis habillé, je vais sortir, je sens une condamnation. Oui, Pourquoi tu sens une condamnation? Parce que ton Dieu veut que tu parles avec lui. Amen. Alors tu sais qui tu es maintenant? Amen. Bien sûr que oui. Amen. Donc moi ici, je suis pas comme les autres. Amen. Moi Dieu me parle. Amen. Moi Dieu me pousse à prier. Amen. Donc je suis un fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui monsieur. Oui. Amen. Alors quand je sais qui je suis, je sors dehors c'est si fort. C'est important que tu comprennes mon frère et ma soeur, parce que c'est sur ce point là que les diables va jouer avec toi la journée. Ah oui, tu sors sans savoir qui tu es. Non, je sors, le matin je me lève, je suis qui je suis, je suis ce que je suis, c'est que je suis un fils de Dieu. Ah ben oui. Alors maintenant dans la rue, quand tu marches, les situations vont venir effectivement, tu sais qui tu es. Mon frère et ma sœur, c'est important que vous compreniez ça. Donc, effectivement, aussi, il a posé la question à un disciple, effectivement, mais, mais, quest que dites-vous donc? Je suis moi. Et fils l'homme. <rire> Cette question, vous savez, Edouard est une question que doit nous suivre aussi dans notre marche. Qui est Jésus? dans ma vie, pour moi. Et chaque jour, effectivement aussi, quand tu te poses cette question-là, tu verras que les choses sont tout à fait différentes. <rire> Qui est Jésus dans ma vie et pour moi C'est quand je réponds à cette question, et partout où je vais, tu donnes un exemple. Je vais en fait à un entretien d'emploi. Est-ce que vous me suivez Amen. Alors quand je viens à un entretien d'emploi, je me pose la question, mais qui est Jésus pour moi Pour un entretien d'embauche. Est-ce que vous comprenez Tu me poses la question, mais qui est Jésus pour moi Parce qu'il j'ai un entretien d'embauche. Est-ce qu'on veut m'engager Alors, qui est Jésus pour moi Qu'est-ce que Jésus vient faire dans ma propre vie Est-ce que vous comprenez Parce que j'ai un besoin, j'ai un besoin du travail. Du travail. Alors, qui est Jésus pour moi en rapport avec le travail C'est à ce moment-là que quand tu as la réponse à cela, tu redresses ta tête. Alors, c'est Jésus-là a eu à pouvoir dire dans les saintes écritures, ne vous inquiétez. Qui par ses inquiétudes, est-ce que vous comprenez Et puis il dit, vous vous souvenez ça Regardez les oiseaux du ciel. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée sœur. Il ne s'aime ni moi ça. Il ne peut pas s'aimer, il ne peut pas m'en Mais cependant, écoutez bien, j'aime bien l'écriture. Hein? Cependant, votre Il n'a pas dit votre Dieu. Hein? Non, non, non, non, non, non, non, non. Donc, il dit Donc, il dit votre père. C'est lui qui les nourrit. Mais il dit, mais vous valez beaucoup. Plus que. Alors, si mon père nourrit les oiseaux, il travaille pas. Il se tracasse même pas. Ils n'ont pas de soucis, pas. Bah, et il prend soin. Et moi, je suis un fils. Va-t-il me priver le travail? Alors, je ne veux pas comme quelqu'un qui tremble devant la personne qui va m'interroger. Je veux comme un fils. Hein? Alléluia! Oui, monsieur! Parce que je sais qui Jésus est pour moi. Pourquoi est-ce que je vais trembler à ce moment-là, effectivement? Il n'y a pas de raison. Parce que je me dis, effectivement, mais puisqu'il nourrit les oiseaux, il prend soin de moi. Si cet emploi ne m'accepte pas, je ne vais pas pleurer à... Qu que Non, non, non, non, non, non. J'ai dit, il a une bonne place pour moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon frère et ma soeur. Nous devons savoir avec qui nous marchons. Et qui nous sommes aussi. C'est important pour toi et pour moi. C'est nécessaire dans ta marche. Autrement, frères et sœurs, tu iras toujours d'échec en échec. Bien sûr que oui. Dieu ne t'a pas appelé toi pour que tu sois d'échec en échec. Non, non, non, non, non, non. Il t'a dit à toi, tu seras toujours la tête et non jamais la queue. Quand tu obéiras, bien sûr mon frère, bien sûr ma soeur, le païen ne va pas obéir, mais toi oui. Alléluia, c'est la vérité mon frère et ma soeur. Lorsque tu obéiras à la volonté de ton Dieu, oui c'est cela. Oui. L'échec n'est pas fait pour toi. <rire> c'est la réussite. Vous voulez lire hein, Deutéronome chapitre 28. Hein? Hein? Ah si on pouvait l'écrire et le coller sur nous. Ça serait merveilleux hein. Ah, c'est pour voir l'amour que c'est Dieu a toujours pour toi. Eh oui, eh oui, il y a notre sœur, notre sœur Lise qui nous a chanté The God of the Mountain, The Same God in the Valley. C'est-à-dire que quand vous avez quand elle a chanté, vous avez bien compris. Il dit, quand vous êtes bien sur la montagne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, tout va bien. Vous dites, ah, Dieu est bon, Dieu est bon parce qu'il est bon. Est Il dit, mais maintenant, quand vous avez des problèmes, c'est-à-dire que vous descendez dans la vallée. On commence à regarder mais c'est Dieu qui est parti où Il dit, non, non, non, non, non, non, non. Le même Dieu que tu avais sur la montagne. Alléluia. Il est aussi le même dans la vallée. Gloire soit rendue à Jésus. Oui, monsieur que son nom soit béni. David l'a dit, hein? Quand j'ai travaillé avec l'homme de la mort, même là, gloire à Dieu, ta oublié ton bateau me rassure. Je n'ai aucun mal, lui. Là, même là, là, là, l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal. Alléluia! Il est vivant notre Jésus. Il guérit encore aujourd'hui. Il délivre encore. Aujourd'hui, monsieur. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, pour nous, il est vivant. Oh oui, mon frère et ma soeur. Ah oui, ça c'est vrai, ça mon frère. Ça c'est la chose que toi, ma soeur, toi mon frère, tu dois savoir. Chaque pas que tu fais, il ne t'a pas abandonné. Il a dit, il a dit bien clairement, voici, je suis avec vous. Ah, j'ai Comme parce qu'il dit, je serré, cest qu'il est absent. Il est absent un moment, mais il n'a jamais été absent. Il est toujours présent. Alléluia, je suis avec vous tous les jours. Je ne manquais pas un jour jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Alléluia. Toujours présent, monsieur. Jusqu'à ce que toi et moi, nous partions. Oui, bien sûr. Quand tout sera achevé. Oh, toi, tu ne manqueras de rien, mon frère. Parce que ton Dieu est toujours là. Oui, croyez-le, mon frère. C'est important. Amen. Amen. Oui. Oui. Il n'a jamais été absent. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Toujours présent, à chaque heure, à chaque minute, à chaque instant. Alléluia Ton Jésus est là. C'est les grands conquérants. Bien sûr. Dans quel domaine Jésus a-t-il déjà échoué Dans aucun. Alléluia Alors, voit. Crois que tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu réussiras. Gloire à Dieu. Parce qu'il vit, nous vivons aussi, monsieur. Non, le peuple de Dieu, ce ne sont pas des tombeaux, bien sûr. Non, non, non, non c'est la vie. Et quand la vie est là, on s'exprime, monsieur. Et bien sûr. Parce que j'ai cru, c'est pour ça que j'ai aussi Parlez aussi sur ce que tu dis de ta bouche. C'est qu ce qui est écrit. <rire> si tu prononces seulement la défaite dans ta marche, il n'y aura qu'une défaite sur défaite. <rire> Nous venons de pouvoir les lire. Si seulement votre foi. Si seulement, seulement votre foi était comme un grain de cinéma, il n'a pas dit que ce que soit comme exemple, une mangue ou une banane, on une pas de banane, c'est un peu une banane ou je que les fruits les plus grands, ou les, ou les, les, les trucs de baoba, là, de grosses. choses. Oui, pas moi, de gros fruits, là, là, Il n'a pas dit ça. Parce qu'il faut que je puisse avoir une grande foi, tu n'as pas besoin. Non. C'est pas moi qui dis, lui, il dit, c'est ta foi comme un grain de sénévé. Grain de sénévé, c'est la plus petite des semences effectivement. Petite, tellement petite. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, Ce que vous ne pourrez jamais l'hybrider. Jamais. Alléluia. Donc, vous pouvez tout faire. Et se mélange pas ces grains-là. Oh Alléluia. Les autres peuvent se mélanger. Mais les grains de sénévé, petit, comment le faire Impossible. Alléluia. Amen, amen, amen, amen. Okay, okay. Petite soit-elle, mais aussi ferme dans ce que Jésus, notre Seigneur, a dit. Alors il dit Tu verras, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Et c'est la vérité, mon frère. Ceci est vrai. Il dit Tu diras à cette montagne, ôte-toi -de, de là. Ce que j'aime bien, c'est le Seigneur. Il n'a pas dit que si tu as la foi comme un grain de CV, alors moi je dirais pour toi ôte-toi là. Non, non, non. De tiendra debout. <rire> bien sûr, monsieur. J'aime Jésus, mon frère. Que son nom soit béni. Vous direz, mes frères, mes frères. non. Regardez très bien ce que Pierre et Jean ont dit. Nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, c'est qu'il a quelque chose. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul était, je ne sais pas dans quelle ville, là. Et il prêchait, il prêchait, il y avait des, du monde, la congrégation et tout ça. Et, et il prêchait, il était tellement là. Sous l'onction, effectivement, et il prêchait, il prêchait. Et puis à ce moment-là, ce regard se pointe sur la congrégation. Et il voit, il y avait un homme qui était là aussi, un un boîtier de naissance. Parce que c'était Irénée, quelque chose, je pense. Et homme, cet homme qui était sous l'onction, il régale la personne qui est là. Il sent de là. C'est pour ça qu'on dit que vous, vous êtes là et vous ne vous rendez pas compte? Ah ben oui, monsieur, madame, c'est la vérité, cela. Quand vous recevez, on sent aussi que ça rentre. Mais quand vous êtes là comme un marbre, c'est votre problème. Hein? Ah, ça, c'est votre problème. Mais c'est vrai, frère. Ce que Dieu veut de toi, c'est que tu absorbes. Amen. La même parole, elle a la puissance de guérir tout un chacun. Aujourd'hui, peu importe votre maladie. Aujourd'hui... Peu importe votre situation, peu importe. Quand vous allez sauter d'ici, frère, oui, oui, proclamez seulement la victoire. dit seulement, Seigneur, que ton nom soit béni. Oui, monsieur. Jésus est vivant, monsieur. Notre Jésus ne dort pas. Non, il est toujours vivant. Il agit encore aujourd'hui. C'est la vérité, frère. C'est ce que tu crois que tu reçois. C'est écrit. Il dit si votre foi est comme un grain de sénévé, si tu crois, c'est tu as cette foi comme un grain de sénévé, dont la plus petite sémences. pas moi, mais dis-moi toi, toi, tu diras à cette montagne ôte-toi de là et certain qu'est ce qui va se passer la montagne va t'obéir merci ôte toi de là la montagne va t'obéir oh je prie que dieu nous aide que nous puissions, frères et sœurs, sortir de cette chose qu'on pense une fois, mais qui est une illusion. Mais que nous rentrions, tout un chacun, parce que nous avons besoin d'expérimenter des choses puissantes de Dieu. Pas bah, on s'arrête à sensation, non, non, non, non, je veux vraiment la chose. Si eux étaient des hommes comme moi, ils ont reçu la chose. Et que tu as été présent pour eux. Tu ne fais jamais exception de personne. Et comme Pierre a dit aussi, nous avons aussi même même partage la même foi. Donc cette foi, c'est la même. Elle n'a pas changé. Donc celle que j'ai et aussi celle que Pierre avait. Alors mon Dieu, je te fais dans la réalité. Oui, mon frère et ma soeur. N'ayez pas peur de demander à Dieu. Parce que c'est vrai, on se dit, mais Dieu, nous l'avons entendu ici. Il dit que rien ne te sera impossible Amen. Amen. Amen. Oh, allez, allez, allez. Amen. Amen. mais regardez comment il parle des choses qui nous ramènent parce que nous savons comme l'écriture le dit que rien n'est impossible à, à Dieu mais maintenant il dit que toi si tu as une foi comme un grain de sénévie vous me regardez en fait mais c'est ce que vous entendez Et tu as une foi comme un grain de sénévie tu diras à cette montagne, où tu dois te toi là Je vous ai raconté aussi mon témoignage. Non? Je lisais dans Luc, il dit, tout ce que tu demanderais en priant, crois que... Et tu le verras. Amen. Juste quoi, le Amen. Et tu le verras. J'étais assis. <rire> j'ai lisé l'écriture et quelque chose de tellement merveilleux Dieu est vivant j'ai lu l'écriture c'est comme si l'écriture venait vivante elle me parle je me suis senti concerné donc tout ce que je peux demander en priant j'étais assis dans le bus où j'allais à Waterloo oui je vous dis la vérité je suis ici parce que j'étais assis en Dieu de libre. alors ça c'était une bombe qui est arrivée j'ai dit donc tout ce que je peux demander alors il dit et puis il a ajouté dans qui ma... il, il me dit sans douter dans ton cœur. Ah oui. J'ai dit donc si je ne doute pas et que je demande maintenant là, cette chose que je demande, je vais les voir s'accomplir. Ah, J'étais comme devenu un invincible. J'ai ah, dit ah, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. J'ai dit Seigneur. C'est dans mon bus hein. euh, Aujourd'hui même, là, je vais rentrer avec chez moi un canaris. Eh bien oui, Dieu te donne ce que tu veux. Je n'avais pas demandé le bus entier. Parce que j'avais demandé le bus, il m'aurait donné. Il m'aurait peut-être fait faire arrêter le bus. Il dit Monsieur, nous avons senti que le bus est à monsieur. descendant Ah Tu es capable. Il m'a dit tout ce que tu demandes. moi J'ai pris du homo. Ah ben oui, j'ai dit, je veux vraiment, j'aimais trop le j'ai je veux vraiment un canari. Aujourd'hui, un canari. Et c'est tout ce que j'ai dit, un canari. Alors, je suis parti, et je suis arrivé au travail, je travaillais comme jardinier. On travaille, jardinier, c'est un jardinier. là, et puis bon, on travaillait, et puis le patron s'appelait Marc Debarré, de, de Common, c'était un noble. Moi, je travaillais avec des nobles. Dans les jardins, bien sûr. Alors il dit, à ce moment, oui, on travaillait, on travaillait, et puis il y avait un qui s'appelait Jean-Paul, je pense, oui, Jean-Paul, qui travaillait aussi là, et puis à ce moment, il a parlé avec, avec Marc Desbarrés, et puis, j'étais je me plongé dans mon travail, et puis j'entends, on dit, est-ce que quelqu'un a-t-il besoin d'un canari, Mon frère <rires> <rires> On pouvait demander quelqu'un a-t-il besoin d'une pelle ou d'un raton parce qu'on n'était que des jardiniers. On ne parlait que des ratons et des pelles et des bêches et tout ça. Parce que euh, d'où peut venir quand même un canari parmi les gens qui n'ont que des brouettes pour tondre les gazons. Tout ça, on est occupé par des brouettes. Dieu est grand. Amen. Donc Dieu, <rire> et tout ce que tu vas demander, je dis bon je demande ça. Ils entendent ça et est-ce que quelqu'un a-t-il besoin d'un canari Besoin d'un canari. De tout le personnel qui était là, personne n'a répondu, sauf. Euh, j'ai dit, moi, moi, moi, moi. Il dit, tu as besoin d'un canari. Il dit, oui, moi, j'ai dit, oui, oui. Il dit, alors, tu sais quoi? Ben, mes parents se débarrassent de leurs canari. Il dit, gloire à Dieu. Il a touché le corps, il a tellement, puisque, puisque j'ai demandé, Dieu peut créer des circonstances. Amen. Mes parents se débarrassent de leurs canari. j'ai dit, ah, oh, gloire à Dieu. Dit, bon. Il dit, bon, écoute, quand on termine le travail, euh, on va partir, effectivement, pour... Et puis, tout d'un coup, le Marc de Barry dit, oh, mais en fait, je pense que dans, dans, là... Ah oui, non, il m'a dit, il a dit, non, ils se débarrassent de leurs canaries, mais ils veulent pas donner la cage. Et, et moi, j'ai dis oh, et puis, oh, oh. je reste là, j'ai dit, où les vrais serviens tout ce que tu demanderas, j'ai dit, oh là, alléluia, tout ce que je demanderai ici, et puis ça tombe à pique, hein? on me donne le canarie, on dit qu'il n'y a pas de cage, et puis les versets, c'est la vérité, ce que je vous dis, Dieu mettez-moi, tout ce que tu demanderas, il dit, et tu connais dans tout ton cœur, sans doute, et même tu le verras s'accomplir. J'ai dis, Seigneur, je deviens sérieux, il Seigneur, il y a les canaries dont je t'ai demandé, tu viens de me prouver que tu me donnes les canaries, mais maintenant, j'ai un problème de cage. Tu as dit, demande. Et comme l'écriture l'a dit, je me base sur cette écriture-là. J'ai dit, Seigneur, moi ici, parce qu'il a dit, euh, il désabrassait des cages, effectivement. Puis bon, bon, ils ne pourront pas donner leur cage. Alors, alors je dis « mais Seigneur, moi ici, je ne peux pas rentrer dans la maison chez moi avec un canari sans cage. Je vais le mettre comment Alors, je demande. Ces canaries-là qu'on va me donner, qui est canari aussi cage. Alors tu as dit, ne doute pas. Je ne veux pas douter. Je vous dis la vérité, c'est comme ça que j'étais.. J'ai dit, je crois que je vais avoir les canaries aussi la cage avec. Et voilà, après avoir terminé la prière, Marc de Barret qui dit, allez, allez, allez, pas de problème, t'inquiète pas, dans ma cave là-bas j'ai aussi la cage. J'ai dit, gloire à Dieu. Amen. Et alors, on est parti avec Marc de Barry. Écoutez, le diable, il va vous poursuivre toujours pour secouer votre voix. Moi, j'étais content. On a terminé le travail avec le jeune homme qui était avec dans la voiture jusque chez Marc de Barry pour aller dans la cave chez lui pour chercher la cage. Moi, j'étais content. J'ai dit, Dieu a sais ma prière. Et La cage est ici. Les canaries là-bas. Donc, et débarré, il descend pour aller chercher. Il remonte, bré Il n'y ah, a plus de cage. Je dis, il n'y a plus de cage. Maintenant le diable vient et il oh, ah, commence à travailler. Hein. Il dit, c'est toi. Et puis, le, celui qui était derrière, il dit, oui, mais il n'y a pas de problème. Quand on va chez mes parents, eh ben, ils ont un carton, on va mettre les canaries dans le carton. Le diable lui dit, bon, prends quand même les canaries dans le carton. Parce que tu as demandé les cages, tu n'as pas vu la cage. Ben, quand même, c'est comme d'une manière ou d'une autre, quand même, prends. Et ça passe, on personne a travaillé. J'ai dit non. L'Écriture a dit, tout ce que vous demanderez en quoi, si vous ne doutez pas, moi je ne veux pas céder au doute. J'ai dit Seigneur, malgré que j'ai entendu qu'il n'y a pas de cage, Que ont entendu qu'on a dit qu'on va mettre dans les cartons, moi je ne prendrai jamais cet, cet oiseau-là que tu m'as donné dans les carton. Mm -hmm. Je vous dis la vérité. J'ai dit, moi ici, pas dans les carton, moi ici, avec cage. Parce que Canary, dans les cartons, c'est parce que je t'ai demandé, j'ai demandé cage. Et on est arrivé chez les parents. Vous savez, Dieu vous, vous laisse prouver jusqu'au bout. Voir si vous croyez. Souvent nous ne croyons pas. On ah, je crois Seigneur, parce qu'on sort après. Non, frère, mais c'est vrai. C'est ta foi qui fait que tu obtiennes la chose. Le diable, vous savez, son travail, c'est saper votre foi. Il ne veut pas que tu crois jusqu'au bout, parce que quand tu vas obtenir, ta foi en Dieu va augmenter. Tu seras plus fort. Lui, c'est notre foi qui triomphe, mon frère. Lui, il veut toujours toi dans la défaite. C'est la vérité. Alors, il dit, mais s'il réussit à tenir ferme, ah, il va accélérer là. Alors, j'arrive là-bas aussi, je vois la, la la dame, effectivement, aussi. Et, et ce monsieur était là-bas. Là il dit, bon, monsieur, c'est vous qui voulez prendre le canarie. Il dit, oui, oui. Il dit, bon, en tout cas, euh, euh, la cage ici, nous ne pouvons, nous pouvons pas la céder à quelqu'un. On va donc vous donner donc le donc euh, dans un carton. Hein? Moi, moi, pendant que je disais ça, moi j'étais en train de regarder, j'ai dit, Seigneur Jésus, je, je ne sortirai pas dans cette maison. Moi ici, avec un canary dans un carton. Ce que je vous dis, le Seigneur que j'essaie sers maintenant, il est présent, Chaque chose, je dis, et c'est la vérité 100%. Le combat était là. Moi j'ai dit, moi jamais. Ici, ici, là. Et pourtant je voyais l'évidence oui. qu'il était là. Il dit, bon ça c'est carton, c'est ça. La cage ici, on ne vous donnera pas monsieur. Mais on va mettre ça dans les cartons parce qu'on n'a pas d'autre gage que ceci hein, qu'on va garder pour un autre oiseau. Et alors moi j'ai dit, Seigneur, moi ici debout, jamais, dans cet endroit, sortir d'ici, sans cage, avec un oiseau dans un carton. Non, non, pas moi. Et alors, ça c'est le miracle de Dieu. La dame met la main dans la cage parce que son fils a porté les cartons. Au moment où il va toucher l'oiseau, j'aime Jésus. Frère, vous ne croyez pas. C'est malheureux pour vous. Vraiment malheureux. Mais nous, nous avons vécu, c'est Jésus dans notre vie. Au moment où il va toucher, la moi je voyais la main. Hein. Parce que moi qui étais dans l'action, hein. je vivais cela. Au moment où il amène la main pour toucher l'oiseau, avant même de toucher, il n'a même pas touché, on entend un cri, vraiment un cri. Attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce qu'il y a Il y a une deuxième cage dans la carte. Dieu a cré. Oui, monsieur. Je l'ai vécu. L'écriture est vraie, monsieur. Oui, mon frère. Non, ma soeur. Tu ne dois pas être malheureux. Tu ne dois pas être malheureuse, ma soeur. Non. Ton Jésus est vivant. Sa parole, elle est aussi vivante. Il n'y a pas nécessaire de jouer la comédie. Non. Sois simplement sérieux dans ton problème. Oh il est présent. Sois simplement sérieux. Et crois et tu verras s'accomplir. Sur un certain problème de papier. Il a rendu les choses impossibles et possibles. Alléluia. Frère et soeur, pour toi, il peut changer la loi pour une seule personne. Amen. Ah oui, et monsieur a trouvé la cage et on a pris l'oiseau. On a mis l'oiseau dans la cage. On a dit, monsieur, voici l'oiseau et la cage. J'ai dit, Dieu, j'ai ah, appelé cet oiseau miracle. Je suis rentré avec mon oiseau qui a été créé par la parole parce que j'étais là. J'ai dit simplement, j'avais un canari. Et Voici le canari. Je rentre avec. J'ai pas acheté. Je n'ai rien fait. Juste simplement par la foi dans la parole. J'ai dit Seigneur, je vais un canari. Et voici, je suis rentré avec Amen. le canari Amen. et aussi la cage poussée à la maison. Je suis témoin. Amen. Amen. Amen. Si je me tiens ici pour pouvoir prêcher la parole, aller dans le monde entier prêcher la parole, vous pensez que c'est parce que quelqu'un a ah, des de magisons. Je vais partir. Je vais partir. J'ai pas besoin. <rire> Moi, je peux aussi, vous savez, mon état, je préfère rester même là, me relaxer, prier seulement, prier. Quand je vois les gens, c'est très bon. je vrai, je vais, j'ai dit, Seigneur, ils ne connaissent rien. Ah, mais oui, mais c'est sûr et certain. Mais ils ne vont pas croire parce qu'ils sont des incrédules au de la question. Parce que servir Dieu, ce n'est pas seulement s'élever comme ça. Ah blablabla, ah Mais non, monsieur, il faut être dedans, avoir expérimenté ces dieux-là. Amen, amen. Amen. Maintenant, tu peux connaître l'importance. parce que quand tu parles de ce choses, tu dois être dedans. L'important de chaque chose, c'est la vérité. Amen. Il ne s'agit pas seulement de cette mais toi aussi, ça. Voilà. Toi aussi, mon frère, tu es concerné. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ah, bon Amen. mais qu'est-ce que Amen. Amen. Amen. Amen. Parce que, Amen. Amen. Amen. Quand les, les 70 se sont donc analysés, en, hein, en influençant les autres, effectivement, c'est parce qu'ils suivaient les mouvements, les sissies, les cela, et, et, et le Seigneur ne regardait. Ils pensaient vraiment que les Seigneurs ne les connaissaient pas. Bien sûr, mais il les a éprouvés par la parole. Je suis vous manger ma chair, il est bon Il est toujours gentil, c'est toujours comme ça. Hein. Je suis toujours gentil, je suis toujours bonbon, bonbon, bonbon. Mais à un certain moment, il n'est plus bonbon il est bonbon mais à ce moment quand il ne deviendra pas bonbon à un certain moment comment tu vas réagir et tu aimes Jésus pour les bonbons c'est ça la question qu'on doit tous les jours de notre vie se poser que je sois bien. Jésus est toujours Amen. bon, monsieur. Amen. Amen. Que je sois malade. Jésus est toujours bon. Que j'ai du travail. Amen. Jésus est toujours bon. Que je sois au chômage. Amen. Jésus est toujours bon. Alors quand tu dis bon dans toutes les circonstances tu dois aussi l'avoir aussi expérimenté dans toutes les circonstances. Parce qu'il ne va pas venir chercher des tremblements, des poumons, des gens qui sont toujours... Mais c'est vrai, frère, il va en faire quoi Parce qu'on nous parle bien qu'il a fait des dons aux hommes pour le perfectionnement sans fit de l'œuvre pour l'édification du corps de Christ afin que nous puissions atteindre la stature la stature comment ah, parfait de Christ c'est-à-dire que pas imparfait, mais parfaite, c'est-à-dire que quand on regarde on regarde, on voit le caractère j'ai toujours dit frères et sœurs un jour vous le regretterez. Si vous ne prêtez pas attention et que vous ne vous appliquez pas à ce que Dieu nous dit, vous allez regretter. Ça ne sert à rien. Que vous puissiez jouer des comédies, comme voit les plus sains, les plus ici. Je vous dis, ça ne sert absolument à rien. Arrêtez. Arrêtez de faire des faux fouillards. Comme de... voit faire sain, comme on parle pur, et ceci, cela, que moi je suis spirituel. Tu n'en as pas besoin. Laisse que le Seigneur témoigne aux hommes. Peut-être la sœur que vous méprisez, que vous ne voyez pas tellement très bien, mais c'est celle-là. Pas tous ceux qui voient l'extravagance. Non, c'est la personne-là qui a Vous ne savez pas ce que Dieu est en train de pouvoir faire en personne. Parce que quand vous l'approchez, vous ne trouvez pas l'agressivité. Vous ne trouvez absolument rien. Quand il vous parle, vous sentez que c est, c est, ce sont des paroles de grâce qui ne vous mettent pas dans un état, non. Mais toujours, vous comprenez. C'est dans, dans comme ça que le Seigneur notre Dieu. Mais vous savez, les gens, nous allons peut-être lire. Hein. Vous, vous donnerez un tout petit de temps. C'est parce que les gens ne regardent pas les choses de la bonne manière pour voir effectivement ce qu'il en est. Ces hommes-là, pourquoi est-ce que le Seigneur lui a eu à pouvoir leur reprendre et pourtant c'était ses disciples? Et il leur a traité de, de races incrédule et perverses. Il faut bien écouter, quand il lui, il parle effectivement. Jusque ça comme serais-je avec vous c'est comme ça que c'est écrit, non? Est-ce que vous comprenez pourquoi il a parlé ainsi et pourquoi il a ajouté encore jusque à quand serai-je avec vous? C'est pour ça que je vous en supplie, pour l'amour de Dieu, il faut que vous soyez plus spirituel que charmel. Amen. Amen. Hmm. J'ai toujours eu à pouvoir vous le dire ici, je pense que nous avons mais ne vous confiez jamais en vous-même ni en vos pensées. Parce que j'ai fait ceci, Dieu est content. Non, monsieur. Parce que j'ai fait cela, donc Dieu est content. Ça, c'est toi. Dieu est toujours très exigeant. Ce sont les hommes, effectivement, qui... Mais Dieu est toujours très, très exigeant. Vous vous souvenez avec les Amalicités il a regardé, alors que son peuple allait sur le chemin des devoir, respectant, comme un des feux devant. Et il a regardé, effectivement, comment les Amalécites les ont fait souffrir. Ils ne voulaient même pas passer par ce chemin d'une certaine manière ou d'une autre. Et puis, ils ont fait souffrir le peuple. Disait, les Amalécites, ils disaient, Dieu dur, leur Dieu ne voit rien. Ils n'ont rien fait. Ça passe comme ça, ce pas le problème. Mais il a appelé Samuel alors qu'il a de dormir c'est les temps sont passés tout va très bien il a oublié, Dieu a oublié. il a appelé Samuel après longtemps il dit je me souviens c'est à dire qu'il n'avait pas oublié ne vous mettez pas souvent des fleurs autour de vous même Moi, je châtie et je reprends tout ce que je reconnais comme. Vous savez, c'est le Seigneur qui nous a dit dans les scènes Écritures que la, la folie est attachée au cœur de Il faut des bisounours pour l'éloigner « Oh, mon bébé, je t'aime. Oh, mon grand, je t'aime. » Et ça, ça va éloigner la folie. Parce que bon, comme nous, il faut que... Il hey, ne faut pas être dur avec Dieu. Dieu est bon. Alors, nos enfants, ils peuvent venir n'importe comment. Vous dire, comme Dieu est bon, mais parlez doucement parce qu'il doit l'enfant d'accord dans sa croissance. Sinon, si vous êtes tellement dur, il va faire l'église. église. Faut petit à petit. Voyez-vous, c'est bon ça pour vous Mais c'est triste, en fait, qu'on arrive à pouvoir avoir des gens qui se disent, des frères et des sœurs, quand on regarde effectivement aussi comment ils se comportent avec les enfants. Et puis d'ailleurs, ce sont des personnes qui, quand tu touches son enfant, ils peuvent faire de ne pas sentir, mais vous voyez, un après, les griffes sur sont... la, la, la, la, la nature animale, elle va finir par pouvoir sortir. Parce que c'est c'est le Seigneur qui a dit que le fou est donc la verge. L'âne est loin. Il faut en fait. On n'utilise pas la verge pour tuer l'enfant, mais pour corriger. Parce qu'on aime la paix Donc, okay. comme nous effectivement, c'est comme ça qu'il dit Je me souviens. Il a pensé que j'avais oublié, mais il me dit, je me souviens, alors pars. J'ai toujours dit, vous vous trompez souvent de la nature de Dieu, en fait. et c'est Je veux que vous compreniez cela, frères et sœurs. Le Dieu de la Bible ne changera jamais. Jamais. Alors, il faut que vous compreniez, ça veut dire, il ne changera jamais. C'est seulement mon frère que c'est une période ici auquel il est dans la paix avec l'homme. Cette période ici, cela ne veut pas dire qu'il a changé. C'est pour ça qu'on appelle le temps de la grâce. Oui, oui. Pourquoi est-ce qu'on appelle cela le temps de la grâce Parce que ce que Dieu désiré pour que sa colère, parce que c'est un Dieu aussi de courroux. Hein? bien Vous le savez, non Ce qui apaise la colère de Dieu. Et ce qu'il exigeait il exige pour que sa colère soit apaisée, ah oui, lui a été apporté. Ainsi, quand la colère veut monter. C'est le même Dieu, hein? le Yahvé de l'Ancien Testament, Amen. il est le Jésus du Nouveau. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire Amen. Il a dit dans l'Ancien Testament, je suis l'Éternel, je ne change pas. Et puis on a lu aussi à 13,8 :« 13, 8, Jésus est le même. Yeah. Est-ce que vous comprenez Amen. Le même, yeah. Aha. et aujourd'hui, et pour l'éternité. Donc il ne changera jamais. Même pas pour toi. Alléluia. Amen. Alors, il a donné l'espace-temps. Parce que la grâce a commencé. Elle n'est pas éternelle. Elle a commencé. Elle parcourt une période, puis elle aura. Quand la colère de Dieu veut monter, il regarde, il voit le sang. Ces sangs-là ne le poussent pas à pouvoir couvrir le péché. Non, non, non, non. Ah, Vous allez dire maintenant, alléluia. Non, mais c'est important que vous compreniez. Ces sangs-là ne pousse poussent pas à couvrir le péché parce que les sangs des taureaux et vous, vous savez cela effectivement, que Dieu Pur et tout ce qu'il y a, les pousser à couvrir le péché. Mais celui-ci, il ne les pousse même pas à couvrir. Il suffit seulement qu'il voie. Pour lui, les péchés, pour lui, n'existe pas. Est-ce que vous me suivez Amen. Pour cette période-là vous me suivez, la, la, quand il regarde effectivement, il dit mais ah, ils n'ont pas péché, il n'y a pas de péché, mais fais attention mon frère, parce que la grâce n'est qu'une période messieurs, okay, okay, okay, okay, okay. c'est pour ça qu'on dit que le sang est sur le propitiatoire, mais un jour le sang sera ôté messieurs, Amen. alléluia, Amen. et quand il va regarder, C'est pour ça que vous jouez beaucoup, frère ça. C'est un moment, cette période, c'est un moment propice. Où toi, quand tu regardes ce que Dieu a fait pour toi, tu l'acceptes, mais tu demandes encore profondément que Dieu, pendant cette période, nettoie-moi, Seigneur, pour que je ne puisse pas m'endurcir. Aie pitié de moi Seigneur, nettoie parce que si cet temps passe et que moi je n'ai pas saisi cette occasion, alors ce qui va arriver pour moi, ah oui, cette période est la grâce qui a commencé, vous vous souvenez, elle se termine quand Dieu achève son œuvre. Tout le monde aujourd'hui dans les églises, qui, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Mais en fait, il foule au pied cette grâce de Dieu. Je dire la, la grâce de Dieu te rend capable de ne plus voler. Parce que ta nature à toi est la nature d'un voleur ou d'une voleuse. Tu ne savais pas comment t'en débarrasser. Tu pouvais prier, gêner, faire tout ce que tu pouvais, mais la nature est collée à toi. Ta nature à toi, quand quelqu'un te coupe avec un couteau, tu ne peux pas me pardonner. Parce que tu te souviendras toujours de ce couteau qui t'a mis en fait. Ça c'est la nature de l'âme en fait. Je vais m'en débarrasser parce que qu'on dis mais œil pour œil, dent pour dent. Vous me suivez je suis long Non, oh non, non, non. Parce que euh, si tu dors, jeune homme, tu peux sortir prendre de l'air. Si tu es réveillé, que Dieu te bénisse. Mais si tu dors, je préférerais que tu sois dehors, prendre de l'air et puis revenir encore ici. Mais si tu te sens bien, reste là. Amen, pasteur. Que, que Dieu te bénisse. Alors, aïe pour aïe, don pour don. Et l'Écriture te dit une chose en disant, ah, C'est ce les deux. Tu aimeras ton prochain, mais tu haïras Mathieu, hein. Il vous a été dit. Vous voulez qu'on le lise oui, oui. Vous connaissez, hein Parce que parce qu'on va lire. Alors lui, il dit, mais moi, moi je vous dis. Aimez ce qui vous comment je peux aimer celui qui me déteste parce que ma nature à moi ne peut pas le faire Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. donc lui il te dit moi je te rends capable Amen. parce que ce qui t'empêchait toi de pouvoir le faire moi je te l'ai apporté c'est ça la grâce de Dieu c'est-à-dire que dans cet temps où nous sommes, Amen. tu es capable de même même tenir. Frère et soeur, tu n'as pas de raison mm. de me dire que mon frère, j'ai fait, fait un effort, je fais un effort, je n'arrive pas. Tu n'as pas de raison. Non, ah. tu as la capacité. Amen. Vous savez pourquoi elle a dit effectivement que race incrédule et perverse aussi, effectivement, qui s'est emporté contre eux Pour quelles raisons pour quelle raison, frère Parce que ces hommes-là, lui-même, lui-même, il leur arrivé dans le pouvoir Tout à fait. Il ne leur manquait rien okay, okay. Regardez, regardez, regardez, nous pouvons le lire effectivement dans Matthieu, regardez très bien. C'est écrit, c'est écrit. Matthieu, chapitre 9, on va arriver jusqu'au chapitre 10, parce que ça continue. Vous allez voir, regardez bien. Matthieu, chapitre 9, le verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Vous suivez Prêcher la bonne nouvelle du royaume, il guérissait toute maladie et toute infirmité. N'est-ce pas Voyant donc la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Il a vraiment de la compassion. Hein, L'endroit des hommes. Alors, il dit à ses disciples, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Pas dans la moisson de quelqu'un. Quand vous lisez les écritures, faites bien très attention. Ne lisez pas comme un journal dit, voilà, au moins, Seigneur, j'ai quand même lu aujourd'hui, comme il y en a qui viennent, bon, pour justifier, on dit, les et puis on prend autre chose, on est, non, est... non, non, quand vous lisez, prenez le temps. C'est ça, méditer. Tu t'assieds, il dit, Seigneur, mon Dieu. Oui, dis... vous savez, <rire> ah, que Dieu nous aide, frères et sœurs. C'était un océan tellement si profond. Et que Dieu nous aide à pouvoir prendre conscience de ce que nous avons entre nos mains. Quand je parle de cela, j'ai toujours dit, frère, vous ne soyez pas fatigués parce que vous allez rentrer chez vous à la maison. Mais ce qui fait l'importance de votre vie, c'est ce que vous entendez. Parce qu'il n'y a Rien de plus important sur cette terre, même pas votre vie, parce que votre vie, vous voulez la garder mais vous allez la perdre, le cercueil vous attend, vous ne pouvez pas échapper à, à ça, vous l'échappez, vous pouvez tout faire, même avoir la médecine qui peut mettre des robots dans l'intérieur du corps, pour le cercueil vous attendra quand même un jour. Mais ça, ça vous fait échapper. Amen. Ah oui, à la mort, en fait. Bien sûr. C'est pour ça que les diables travaillent dans votre esprit. Bon, non, ce sont les choses qui sont importantes qui les mettent dans la défaite. Parce qu'ils courront le monde entier. Regardez, aujourd'hui, j'ai si vous, pouvez vous regarder, parce que je crois que vous me direz dit Seigneur j'ai toujours le cœur je vous dis la vérité ici c'est pas dans non, non, la vérité je dit c'est pas possible ce que les diables fait faire maintenant aux gens C'est au delà de l'abomination. Enfin, que Dieu aide nos soeurs, nos frères dans le marché. Parce que, n'oubliez pas ce que vous entendez ici, ce que nous sommes de l'âge de la Odyssée c'est l'âge de la fin. Alors les diables, tous ces démons qui ont sévi dans les dans les temps, en où, où, où Babylone et tout ça, je vous l'ai toujours dit ici, ils sont venus maintenant encore dans la puissance. Donc tout ce qui était là comme démons là. Ils sont concentrés dans l'âge de l'Odyssée. Ça semble comme ça rien, mais regardez comment ce qui se passe. En douceur, et ceci, et cela... Oui, évidemment, c'est ça la vérité, en fait. Vous, vous vivez maintenant dans un temps où il y a le, le, ça bouillonne. Hein. Vous entendez comme si vous étiez dans la casserole, et puis le, le feu est là, en train de bouillonner. Quand on a enlevé un peu le couvercle pour que le, la chaleur puisse encore baisser, et puis après, bon, vous entendez que ça a augmenté là-bas encore davantage. On va aller où On est quand même dans la casserole. Qu'allez-vous faire Vous allez vous réfugier en quoi Dans des maisons, dans vos travail, Poutine avance. Bah, C'est pas ça. Vous comprenez ce que je veux dire Donc c'est-à-dire que notre précieux frère. Et qu'est-ce qu'il a lu vous avez même oublié Qu'est-ce qu'il a lu Psaume combien non, non, Alors, vous pouvez les lire en fait le verset 1 21 psaume 91, qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il qu nous dit hein? Alors on a dit que celui qui demeure sur les bâtiments, c'est-à-dire qu'il y a son building, il demeure dans son building, il demeure vraiment l'ombre de tout au problème. Non. Voilà. Vous voyez, tous ces gens qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui, il faut que vous réfléchissiez. Quelle est votre richesse? Alléluia! Amen! C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il fait quoi? Il repose. À l'ombre de qui? Du Tout-Puissant! Alléluia! Alors, moi, je vais savoir, mon frère et ma soeur, quel est cet homme qui soit au même s'il si a mis une, une grande armée, mm -hmm. qui peut t'inquiéter, toi mm -hmm. Parce qu'on dit bien, réponse à l'ombre de qui Du puissant. puissant. Du tout puissant. Alors moi, je suis là, gardé dans les creux du tout puissant, et je commence à pouvoir voir, peur. Écoutez, je vais aller chercher la f... bah, bah, bah, bah. Bref. Parce que frères et sœurs. Euh, si nous avions le temps, je pourrais vous montrer dans les Saintes Écritures, frère, la finalité de toutes ces choses que vous voyez. Mais c'est parce que, bon, les gens sont. Ça ne sert à rien, mon frère. et Dieu nous aide à pouvoir savoir. Et c'est vrai que nous méprisons on nous prend pour rien, mais nous, nous savons. Nous avons la grâce de pouvoir savoir. C'est pour ça que quand le monde est agité, il est troublé. Nous nous sommes sans crainte. Amen. Merci Seigneur. Amen. Juste encore un petit feedback. me mais, mais Corona est passé. Moi, c'est que la vache, des, vous, vous, vous, vous, les pauvres soeurs, les mains sont devenues sèches. Les pauvres qui aiment leurs doigts un peu huileuses. Avec chaque fois, chaque fois. J'ai regardé comme ça, je dis, j'ai quand même essayé. Une fois, j'ai regardé tout dit, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout est sec là, dedans J'ai dit, en tout cas, moi, c'est terminé. Ah, j'ai dit, ici, c'est fini que je rentre dans les supermarchés avec des chuguru, chuguru, chuguru. Moi, je ne fais plus, chuguru, chuguru, chuguru. Moi, je rentre et je vais acheter les fruits, je sens. Ah oui, c'est vrai. J'ai dit, mais quand même, c'est quand même pas ça, ça, ça qui va te protéger. Les gens ont fait ça, sécher les doigts, comme ceci et cela, mais quand ils rentrent à la maison, positif. Parce que je crois que ce président américain n'avait pas tort. Hein. Il dit, mais si vos désinfectants empêchent que le corona tape les gens, mais pourquoi ils ne font pas, pas donner aux gens de boire <rire> Vous vous souvenez Oui, il était vif, vif. Il hein dit, donnez aux gens de boire comme ça, c'est plus facile. Ou injectez-le, c'est fini. Ils sont très bien, il n'y a plus de corona, plus de Bon, « Mais vous, ça ne pas, mal. faites ceci, qu'est-ce que nous nous avons fait ?» Nous nous sommes basés sur les critères. Qu'est-ce qu'on a dit Ouais, vous allez voir, ils vont tous tomber comme des mouches. Mais nous avons toujours été comme, jusqu'aujourd'hui. Et puis, c'est eux maintenant qui commencent à dire « Ah, oh, mais c'était vrai !» Parce que nous n'avons jamais... Hein. Mais maintenant, on est... C'est sûr, quel combat vous n'avez pas vécu Vous, vous allez là-bas, c'est là que Dieu te bénisse mon frère Nicolas. Il a souffert ah, Oui, que Dieu te bénisse mon frère, parce qu'il a un Oh, mais tu vas d'acheter des gens là qui ne mettent pas. Et toi, le et pauvre, il a quand même essayé un peu. Il a senti... Et il dit, nous avons la foi jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui. Frère, ce qui nous tient, c'est la foi. Pas la foi en nous, mais la foi dans nos parents. Il a dit, tout le monde, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Réponse à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, ah. gloire à Dieu, qu'est-ce que tu dis à l'Éternel Regardez frère, ça c'est merveilleux. Hein? Ça c'est merveilleux. Regardez. C'est glorieux, mon frère, de voir que cette personne, il reconnaît quand même son Dieu, comment il est, et ce qu'il fait pour lui, effectivement. Oh, il dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Réponse donc à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. C'est pas une comédie, c'est une réalité. Mon refuge à moi, ma forteresse. Mon frère, je marche évidemment. Je sais que je suis gardé. Oui, il est vrai, mon frère et ma soeur. Il a prouvé pour toi et pour moi. Tout le monde tremblait, mais quand vous fassez la porte ici, nous étions toujours sans. Et nous prions, oh mais vous allez les voir, ça, ça, ça, ça. on nous a critiqués, on nous a insultés, on est resté fermes. Nous allons avoir des témoignages. Parfois les gens venaient ici, nous, nous regardons un peu, ils gardent un peu de distance. Mais nous n'avons pas de distance. Oh frère, je sens ma température, je sens la température, donc je dois me mettre, J'ai dit, viens quand même dire bonjour. C'est la vérité, non Moi j'ai jamais arrêté, j'ai dit, viens quand même, avant d'aller prendre cela, mais viens dire bonjour. Alors quand il est venu me dire bonjour, il regarde la personne qu'il a pris dans le bras, il n'a pas fait des. <rire> un jour, trois jours, quatre jours, cinq jours. Oh, c'est bizarre. Moi aussi. C'est normal. C'est normal. Nous ne le faisons pas pour dire que nous sommes nous faisons parce que la foi nous montrait que nous sommes le peuple de Dieu. Il faut que sur cette terre, vous ayez un témoignage à rendre. Que quand les hommes se cloîtraient, et il voulait même pas vous dire bonjour. Fais, il fallait dire que, non, faut, faut, faut, faut, faut, si tu, c'est quand même quelqu'un qui a dit ça, qui avait dit, mais il dit, on a appris que, nous, nous avons appris que les signes pour aimer tes parents, les, les signes que tu montres que tu aimes tes parents, il faut les visiter quand même. Mais maintenant, on nous a appris que pour montrer que tu aimes tes parents, évite de les visiter. Tout était compté aux écritures. Franchement. Tout, tout, tout était compté. Alors, si nous, nous suivons cela, on dirait que nous sommes des chrétiens. Nous faisons les choses contraires à la parole de Dieu. Ce ne serait pas un rassemblement de chrétiens. Ah, C'est un rassemblement de qui Des incrédules, quoi. Et on dit, ah, j'aime Jésus, j'aime Jésus, mais tu, ne, tu fais ce que nous. Et Dieu te bénisse, ma soeur. Vous voyez, mon frère et ma soeur, il nous est nécessaire d'examiner la foi que nous avons. Alors, nous continuons d'abord ici, il sommes a dit à l'Éternel, mon refuge et ma foi. Et puis il ajoute, on dit, mon Dieu en qui je me confie. Après, que César balbutie ce qu'il a balbutie. Moi, j'ai dit, c est, c est, c est, c est, je ne pas dire, si c'est mon Dieu à moi en qui je me confie. On n'a pas dit ça des lèvres. Non, non là. Parce qu'on dit, mais Seigneur, qui d'autre que toi? On croyait, on dit, mais Seigneur, même si toi tu as dit que tu es notre guérison, nous ne faisons que mettre en pratique ta parole. On nous a dit, et, et, et, saluer, enfin, si, on nous dit maintenant, distanciation sociale. Mais toi, tu les as dit, saluez vous par un saint qui devait nous obéir maintenant. C'est le combat de la foi de l'incrédulité. Voilà. La foi triomphe toujours. Alléluia. Amen. La foi triomphe. Non, nous continuons, parce que je vais peut-être vous laisser. Nous continuons, regardez très bien. Alors il dit, ah, ah, ah y -y -y. Euh, Christian, que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup, parce que... ah, ça me fait, fait du bien. Ah, quel bonheur hein, de marcher avec lui et de servir le Seigneur. Parce que quand tu as passé... Je crois que nous avons ici des combattants. Je crois qu'on a fait des photos dans cette période-là. J'ai dit, je vais garder ça. Parce que beaucoup, c'était rien. Mais on peut pas. Mais les combattants, même quand on disait, si on vous voit dans le... ils étaient toujours là. Même de l'étranger. Vous vous rendez compte Ah non, non, si. Vous savez, quand je pense à ça, je pleure. J'ai dit, Dieu m'a accordé la grâce. Ah oui de voir des, des fils et des filles de Dieu même de lointain traversant nos frontières pas parce que même parce que parce que pour vous traverser fallait remplir des papiers mais ils sont et pour notre Dieu à lui soit la gloire Alléluia. alors ouais, on était là on Chante même quand on disait mais finis pas on a quelques ah non on a des combattants C'est vrai là, quantité Même dans les maisons, oui. nous avons de survenir. Oui. Et eh oui, on montrait qu'effectivement qu il y a eu de ceux qui étaient vraiment des vétérans, qui ont eu des séquelles et tout ça, malgré les combats, les difficultés, ils étaient toujours là. démontrant que peu importe, peu nous importe, même s'il si faut qu'on nous mène à la mort, pour ces dieux, Amen. nous ne l'abandonnerons rien. Nous continuons ici peut-être avec Dieu. Il dit :« Car c'est lui, hein, qui te délivre du filet de l'oiseleur. Uh » -huh. Et puis il dit de la peste Amen. et de ses ravages. Alléluia. Mon Dieu Amen. en qui je me confie. C'est ce Dieu-là en qui je me confie. Il, il, il me délivre de tout en fait. Je reconnais, il me délivre de tout. Et puis il dit, il dit, il dit, il dit encore il te couvrira de ses plumes. Uh -huh. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Amen. Sa fidélité est à Une cuirasse. Amen. Donc j'ai dit que, peu importe la situation, mais je sais qu'il est fidèle. Non, sa fidélité c'est mon bouclier et c'est ma cuirasse. Bien sûr. Il a dit, il a dit, et puis il continue, mais, mais, mais, mais, mais tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour, oui. ni la peste qui marche effectivement dans les ténèbres. Oui. Ça, on a connu. Oui. Tout le monde était dans ses pavillon on ne sait pas. Et puis quand, quand quelqu'un vient te dire « J'aime mon frère Alex. Il est là, je pense. Hein? Où est-ce qu'il est, frère Alex Ah, il sourit. Oui, pendant la période là où on disait, eh, c'était fort là, vous pouvez même pas vous toucher, si vous touchez c'est criminel, c'est si cela, nanana. Eh ben, on se rencontre avec lui aussi, où Qu'est-ce qu'il voit, ce frère-là Et moi je vais tout bon moi, mon frère Alex Oui, oui J'ai dit vieux. Ah, ah, ah! ah, parce que j'ai un pas Oui, lui avec moi, dans les délais, un peu il de monde, il voit tout le monde manquer. J'ai dis, mais c'est mon frère. C'est le mien, celui-là. Oh. Hein. Et comment je me suis fait faire comment? comme ça Mon père ne m'a pas appris comme ça. Il m'a appris comme ça. C'est pas que nous disons des choses Que nous n'avons pas vécues Nous les avons vécues Et nous avons marché avec le Seigneur Nous avons vu que le Seigneur est toujours vainqueur Que Dieu vous bénisse nous Tendre père et précieux sauveur Encore une fois nous voulons te dire vraiment Merci tu es notre Dieu, tu nous soutiens, tu nous fortifies, tu nous conduis Père saint Dieu. Tu ouvres la voie pour que nous puissions voir qui tu es mon sauveur. Je te prie encore pour ce peuple qui est à toi. Oh Dieu qui a vraiment confiance en toi, que leur foi soit manifeste encore davantage mon roi. Parce que l'heure arrive, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Regardez vers quoi nous tendons encore aujourd'hui, mon bénémoine, Père Tuissant. Dans chaque coin, dans chaque côté, mon Père saint tout est secoué. Tout est secoué, bénémoine, Père Tuissant. Ton peuple a besoin de pouvoir avoir confiance en toi. Et de savoir se souvenir de ce que toi tu lui as dit, bénémoine, Père Tubissant. Dans les bons, quand on le joue, bénémoine, tu seras toujours avec eux, mon bénémoine, Père Tubissant. Personne ne peut les toucher, mon bénémoine, Père Dieu. Ils sont à toi parce que tu l'as. C'est toi qui l'as prédestiné, comme cela un soutien Chacun de bénéficiaire Dieu, qu'ils aient la foi Et des croire mon pas de Dieu Le travail ils auront, le papier ils auront Le mariage ils auront, tout ce qui est nécessaire Pour bénéficiaire de Dieu Rien ne pourra manquer, pas de sang. Nous te remercions, bénéficiaire Père oh Dieu Nous voulons simplement demeurer dans la foi Crois que tu es le Dieu qui pouvoir Oh, pour tous nos besoins, mon bénémoine Père Tubissant. Je te loue mon bénémoine, Père Dieu. Pour ce peuple, mon bénémoine, Père Tubissant. Louange et honneur à toi pour ce que tu as fait. Pour ce que tu fais, pour ce que tu feras. Tu en feras encore demain, Père Dieu. Et après demain, tu en feras encore, mon roi. Oh Dieu, pour ce peuple, mon bénémoine, Père Tubissant. Qu'ils soient tous en bonne santé, bénémoine, Père Dieu. Qu'ils soient heureux avec les enfants. Leurs petits enfants, bien-aimé Père Tibissant. Oh Dieu, ramène les rétrogrades. Père du que ton nom soit béni, au oh, des enfants de nos frères, de nos enfants, sois ramené au nom de Jésus-Christ et que Satan lâche prise, mon bénémoine. Au nom de ma pas de Dieu, souviens-toi de ton peuple, mon bénémoine Patrice. Souviens-toi de chaque demande, de chaque requête, de chaque désir, Dieu. Parce que tu es réellement notre Dieu. Tu as dit de ce que leur cœur désir, mon bénémoine, Patrice. Tu es roi. Merci encore. Pour ce que toi, tu fais. Oui, pour ce que tu fais, mon sauveur. Et... Oui, nous te remercions encore, mon béni Père. Et... Gloire à toi et honneur à toi que ton peuple oh, puisse grandir encore davantage, mon roi. Et en confiance que tu es le Dieu. Il pourra, mon béni Père, c'est au oh Dieu. Merci pour ce que tu fais. Merci encore pour ta bonté, Merci encore pour ton amour, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Aide-nous à vivre pour toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Et à marcher pour toi, mon sauveur, bénémoine. Et à vivre rien que pour toi, mon bénémoine, Seigneur. Merci pour ce peuple qui est à toi, bénémoine, Père Dieu. Louange et honneur à toi. Oh, nous marchons et nous marcherons toujours avec toi, mon sauveur. Ne laisse pas sur le chemin, mon bénémoine, Père Saint-Dieu au milieu du chemin, nous voulons avancer avec toi. Mais de nous à pouvoir demeurer là où tu veux que nous soyons. pas de mission, toi, dis que tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Merci, merci. Merci pour tout ce que tu veux, Seigneur Dieu. Merci, merci moi. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta bonté. Nous comptons sur ton amour, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Sois donc béni, sois donc exalté encore en ce jour. Ah, nous voyons le temps avancer, mon Seigneur. Nous te remercions. Tu n'es jamais en retard sur ton calendrier, sur ton programme, mon béni, aimé Père Saint-Dieu. Nous sommes heureux d'être à toi. Merci, mon Père. Merci, mon roi. Merci mon maître, oui, tu es digne, tu es digne d'être adoré. Merci, Seigneur. merci, nous le croyons, mais. tu es vraiment tout puissant, sauveur. Garde ce peuple qui est à toi, c'est vrai, c'est vrai, nous avons besoin de toi, mais. nous avons besoin de toi, mon Seigneur de vivre ce que toi, tu dis. D'avancer très certainement avec toi aussi, mon sauveur. pardonne nos Père. Mmh. Merci, sauveur béni. Je te demande grâce. Je t'en supplie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Dieu très haut. Nous avons besoin de toi. Merci, merci. Oh Dieu, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni pour ce que tu fais, pour ton amour, mon béni, mon Père Saint-Dieu, à notre endroit. Nous avons notre foi qui se tourne vers toi. Pardonne-nous encore. Aide-nous, Père. La force, la santé, la grâce et la joie de pouvoir. De servir encore en six jours, Père. Que ce peuple soit béni, Père Merci. Dieu. Merci. Merci pour tout, Père. Merci, mon Père. Merci encore. Gloire à toi. Merci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a un cœur que vous le connaissez. Ma foi regarde à toi. Vous le connaissez, Agneau. Vous le connaissez Eh bien, si vous pouvez. Viva. Ah. De ma prière. on de mon péché swa deux